Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Romy a découvert que son père était vivant à l'âge de 8 ans lorsqu'il était en CE2. Et comme tout petit garçon, on idéalise son papa, mais il en était tout autre chose. Je vous invite à découvrir son témoignage. Bonjour Romy. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Donc tu as un témoignage très très très intéressant et bénissant à nous partager. C'est ça. Je vais te laisser d'abord te présenter à ceux qui ne te connaissent pas. Ok. Bah, moi je m'appelle Romy, j'ai 18 ans, j'habite en région unique de France et j'ai accepté Christ en juin 2020. Amen, amen. Alors dis-nous un peu euh, comment ton histoire commence, dans quel contexte familial tu as grandi. Alors je suis le troisième de ma famille, mm -hmm. donc euh, j'ai un grand frère, j'ai une grande sœur, ensuite c'est moi, et ensuite j'ai un petit frère, et euh, on a toujours grandi à trois, et le quatrième est venu en 2010, mm -hmm. et euh, j'ai toujours grandi avec ma mère, j'ai toujours habité avec ma mère. Mm -hmm. D'accord, et du coup tu as grandi dans une famille euh, croyante Oui, on a toujours été euh, croyants, mm -hmm. ma mère enfin petit euh, des petits aime apprenait les bases à aller à l'église tous les dimanches, mm -hmm. à lire la Bible, à louer, à adorer le Seigneur comme il fallait. D'accord, donc en gros, euh... Tu as grandi, tu aimais déjà, on va dire, le Seigneur, ça. même si tu n'avais pas fait une rencontre particulière, mais tu avais non. déjà cet amour pour Dieu, cet attachement, et tu voulais euh, véritablement faire les choses de la bonne manière, en fait, c'est ça Voilà, ouais, c'est ça. Mais du coup, tu pas grandi avec tes deux parents Non, du tout. Comment Tu as grandi avec qui Et qui était avec toi, donc J'ai grandi avec ma mère ta qui m'a vraiment fait euh, comment dire, grandir. Mmh. Et après mon petit-père il a fait des petites apparitions, genre il m'a révélé, enfin, révélé. révélé son existence en CE2. D'accord mais avant ça en fait il était parti, tu avais quel âge J'avais deux ans, c'est-à-dire On ils ont divorcé j'avais deux ans. D'accord. Et il est revenu à mes 8 ans, il m'a appelé et c'est là qu'il m'a dit bah salut c'est papa. Attends, attends, attends. Donc, tu te rappelles bien de ce jour-là Oui, très très bien. Ok donc raconte moi la scène. Alors j'étais chez moi. Il faut savoir que j'habitais en Moselle, donc c'est mm -hmm. la frontière entre France et l'Allemagne. Mm -hmm. Et ma grande soeur et moi, on était hyper proches, comme on n'a jamais été, et on s'amusait comme ça, et un jour maman a fait « bon bah vous venez, faut que je vous parle mm ». -hmm. Donc on se pose au salon, la télé devant nous, et euh, d'un coup elle fait « bon j'ai un appel pour vous mm ». -hmm. On se regarde et on commence à dire « bon bah, rien de grave ». Et c'est pas, on entend maintenant ma sœur, elle dit oui, bah, salut papa mm. Et moi j'apprends et donc c'est euh, comme si je me voyais me mettre debout et recueillir de la pièce comme ça en, en disant non, je veux pas ouais. Et j'entends que c'est à mon tour, il dit bah, j'entends une voix grave me dire il est remis et Je me dis bon bah, c'est un tonton, peut-être c'est un proche, peut-être ouais. on cherche Et c'est pas bah... Mais dans ta tête, tu, tu, tu, tu ne savais pas que c'était ton père du tout Donc c'est à dire, moi j'étais grave dans l'optique où... Euh, je me disais que c'était forcément proche de ma famille, mais c'était pas mon papa. Ouais, tu n'y pensais même pas. C'est ça Surtout que ma mère, elle était euh, avec mon beau-père. Donc Du coup, moi, je me suis dit, bah, encore, c'est encore en processus pour se mettre avec mon beau-père. Donc, ça veut dire que moi, j'étais là dans, dans le mood un peu, bah, je sais pas, c'est qui. Donc, ça m'intriguait. Et je prends le téléphone, on me dit, enfin, euh, je dis bonsoir, c'est qui On me dit coucou, c'est papa. Donc, ça veut dire, moi, bah... Euh, c'est quoi ta réaction, en fait? J'étais bouche-bée. Donc, ça veut dire je suis resté comme ça devant le téléphone, et je me suis dit... C'est une blague, hein. je comprends pas pourquoi que maintenant. Et j'ai commencé à me poser des tonnes de questions en une fraction de seconde. Ouais. Et t'as fait quoi finalement Tu lui as répondu Oui, je lui ai dit allô. Et il m'a fait oui, ça va. Je lui ai dit oui, ça va et toi Enfin, on a eu une conversation très rapide, mais vraiment très très très rapide. Et il m'a dit tu fais quoi J'ai dit bah non, j'étais avec ma grande soeur, on s'amusait et tout. Ah d'accord, ok. Et moi j'étais hyper gêné. Donc du coup, j'ai redonné à moi. j'ai dit bon bah papa, je te laisse, je vais rejouer avec ma grande soeur. Il m'a fait ok. Et euh, il parle à ma mère et tout. Et moi j'ai une réaction, je sais pas ce, que, ce qui m'a pris, c'est que je suis parti directement dans ma chambre. Et je me suis mis comme ça, j'ai fait, mais je suis chanceux de papa il qui m'appelle et qui me dit c'est papa. Enfin, je comprends pas il y a trop de choses qui se passent ah, vite. Ouais, enfin, pour moi, ça m'a trop bouleversé. J'étais grave dans, le... mm. dans un nuage, je sais pas comment dire. Enfin, d'un côté, oui, je sais que j'ai un papa parce que j'ai toujours grandi sur, le... sur la marque responsable légal 1, maman. J'ai jamais grandi avec le responsable légal 2, papa. Donc, c'est pour ça ça m'a mm -hmm. vraiment fait peur. Mm -hmm. Je me suis dit, mais c'est un prank, c'est une blague, je comprends pas, j'ai vraiment, dit... <rire> vraiment demandé, j'ai vraiment demandé, enfin il m'a entendu, m'a fait oui c'est papa, ouais. et j'ai ah d'accord, et je sais que j'avais beaucoup pleuré parce que je me j'en revenais pas c'était trop pour toi mmh. à ce moment-là c'est ça plus à 8 ans euh, on est encore plus sensible et on, on réalise pas forcément toutes les choses et donc qu'est-ce que ça a déclenché en toi en fait, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment où tu as appris bah du coup, que ton père il était bien vivant, il était bien là, il était bien réel. Mmh. Euh, comment tu as commencé à te comporter Est-ce que tu as développé un caractère où tu t'es renfermé sur toi Ou est-ce qu'au contraire, tu as été extraverti Est-ce que tu as manifesté de la violence ou je sais pas que, que, Comment tu as commencé à, à, à, à te comporter, en fait, tout en ayant cette connaissance que papa est là T'as cherché à savoir plus sur lui, je sais pas comment ça s'est passé en fait. Premièrement, je voulais savoir un peu plus, mais je me suis dit non, je vais rester en retrait, peut-être on va m'aborder le sujet de papa. Parce que même déjà quand on m'abordait le sujet de papa, même avant de donner ma vie à Christ, j'étais beaucoup le genre de personne, c'était très transparent. Donc c'est-à-dire, je monte les réactions. on parle de papa, je vais être là en mode, euh, euh, je veux pas qu'on parle parce que ça reste un sujet ouais. sensible. Ouais. Et euh, avant son absence, j'ai j'étais enfin, élevé avec euh, ma mère, la soeur de ma mère, ma grande soeur, mais mm -hmm. que du féminin et euh, mm -hmm. mon grand frère qui, du coup, avait pris cette image de papa. Mm -hmm. Du coup, ça fait même qu'aujourd'hui, carrément, j'ai des craintes à m'approcher de lui souvent parce que j'ai encore cette image de... il a remplacé papa. Mm -hmm. Et euh, dès, qu il, dès que papa m'a eu au téléphone, on s'est dire entre-temps, j'ai cherché à savoir un peu. Et à l'école, j'étais quelqu'un, bah, tout du temps au fond de la classe. Tant que je pouvais être quelqu'un, je rigolais, je pète la forme, et, j'ai eu un. En fait, c'est une chose qui s'est installée. Au fur et à mesure que je sortais, je me disais, non, j'étais un personnage. Il fallait pas que je monte mes points faibles. Et mmh. je me réalisais que quand j'étais à l'école, j'étais vraiment mal. Et que je disais, bah, ah, c'est trop bien. Eux, à, la fin des, à la fin des cours, ils ont un parent pour venir chercher. Et moi, bah, je rentre tout seul. Ouais. Parce que ma mère, elle a mal au dos, elle a ouais. une sciatique, elle a ça. Bah, moi, je suis là, je me retrouve tout seul. Je regarde tout le monde, elles sont là, avec leur bonheur. Et moi, je suis là en mode. Euh, mmh. Papa, maman, enfin. Du coup voilà, après j'ai vraiment cherché à avoir plus d'informations. j'ai dire en très peu de temps j'ai eu des informations qu'il habitait à Paris, que mon grand frère aussi habitait, enfin parce que du coup on a déménagé. Et euh, j'ai appris que comme quoi mon grand frère était là-bas. Et c'est là qu'après j'ai eu des informations sur ce qui se passait avec mon grand frère et mon père sur Paris, parce qu'on n'était pas du tout à Paris. Ok mais dis nous en ouais. fait qu'est-ce qu qui se passait, c'était quelque chose de grave Ouais très grave. Donc ça veut dire pendant que je les suis là, bah en fait j'apprends des choses au fur et à mesure sur mon enfance, donc c'est vraiment euh, étonnant. Et on apprenait que mon grand frère bah n'y avait pas des bonnes fréquentations au collège quand même, mais que mon, frère, que mon père le battait. Donc ça veut dire que carrément, mon grand frère se faisait battre par mon père. Et mon père, bah... On m'a dit avant, avant que je sois né, il battait déjà ma mère. Donc c'était déjà une habitude et tout. Ouais, tu, as, tu, as, ça. tu as appris ça après C'est ça, j'ai appris a, ça après. à ce moment, quand tu apprends ça, tu, tu lui en veux Sur le coup Avant de donner ma vie à Christ, j'en voulais. Avant de Avant de donner ma vie à Christ, j'en voulais vraiment. Enfin ouais. c'est dur, a... je dois regarder, mais... Euh, pourquoi Ouais. parce que ça se peut moi j'étais dans le ventre et à tout moment j'aurais pu disparaître et j'aurais pas pu être là aujourd'hui mais quoi je suis là. Donc euh, je l'en voulais vraiment. Mais après que le temps enfin il a su que il y avait un petit il y a un blocage. Et après je sais pas comment ça s'est fait, c'est parti tout seul. Et euh, à un moment je sais que j'étais tout petit, je demandais à Dieu qui me rapproche de plus en plus de mon père, qu'il fasse quelque chose, où je colle mon père mais vraiment je le colle et que je ressente que non en fait là, il y a papa, pas que maman parce que maman pour moi, elle avait l'image de papa et maman. Ouais. Donc c'était hyper compliqué, elle faisait ouais, des cool. cours, elle se plaignait. Ouais. Il n'y a personne qui m'aide, il n'y a personne qui m'aide. Et moi j'étais en mode, bah, il n'y a pas papa. Ouais. Et du coup voilà, mais mon père battait mon grand frère et que quand je l'ai su, c'est ce qui nous a même fait revenir sur Paris, parce que du coup on voulait s'installer en Moselle définitivement. On avait un, un bon appartement, enfin, j'étais à côté d'une école butchille-curelle enfin, si on peut dire ça. C'est-à-dire que c'était un peu allemand et français. C'est de là que j'ai appris l'allemand au niveau scolaire mmh. et j'étais très épanoui là-bas donc c'est-à-dire j'étais hors Paris, enfin, j'étais vraiment bien, j'ai des bonnes notes, enfin, tout était bien. Donc là tu parles bien allemand là J'ai perdu certaines bases, ouais, okay. mais je sais par exemple dire des dates, quelques petits mots. Donc et finalement vous êtes venu en France et est ça, on est re... enfin, Du coup on est revenu sur Paris, de la Moselle, ouais. du coup on est redescendu sur Paris et c'est là qu'on est parti prendre notre grand frère parce que c'était vraiment pas possible, Genre, tous les soirs il y avait un truc où euh, peut-être parfois mon père le nourrissait pas, il devait se débrouiller à faire la nourriture tout seul, enfin, c'était vraiment... Ouais. Euh... C'était vraiment dur pour lui. Et après, tu as quand même cherché à connaître la vie même de ton papa. Son ça. passé, ce qu'il faisait. Mmh. Et euh, tu as découvert d'autres choses Ouais. Comme quoi, euh, bah, il avait des choses à l'extérieur qui faisaient que ce n'était pas trop bien qu'il consommait des choses illicites. On à dire qu'il fumait, etc., etc. Mais moi, dès que j'ai su qu'il existait, j'ai essayé de passer du temps. Bah, en fait, c'était fait vraiment vite. J'ai mmh. passé du temps avec lui. Et euh, à 9 ans, 10 ans, 11 ans, j'ai essayé de le chercher. Et Dès l'entrée au collège, c'est là que je l'ai vu. Ouais. C'est-à-dire, c'est là que. Euh, Toute la vérité a éclaté, quoi. Je l'ai vu en plus. Il m'avait dit, ben, bah, on sort on va aller sur Paris, on va faire un tour euh, bateau mouche, tour Eiffel, vu que t'es quelqu'un, t'aimes bien sortir. Et euh, je lui ai dit, ben, bah, d'accord. Et c'est là que j'ai commencé un peu à lui parler. Il a vu qu'il voulait se rapprocher. Et j'ai déjà passé des vacances chez lui. Et j'ai mmh. vu que c'était vraiment dur. Ouais. Et j'ai vécu à peu près ce que mon frère vivait. vivait. C'est-à-dire, ouais. euh, je me faisais pas battre, mais j'étais à deux doigts qu'on me batte. Euh, J'allais demander un petit truc, c'est tu sors en bas de la maison, tu sors pas autre part. Bon, c'est à dire, que je sentais que j'avais pas la même enfance que tout le monde. C'est ça. Pour ça. que je me suis dit non, mon enfance en fait non, ouais. c'est pas la même chose que celle que tout le monde voulait. Ouais. Waouh. Waouh. Et aujourd'hui, euh, tu vois ton papa Oui là, bah je dis récemment. Mais du coup, un jour, votre maison a brûlé. Oui. Donc du coup, c'est. Qu'est-ce qui hmm. C'est au retour de quand on revenait de Moselle ouais. avec mon beau-père. Donc du coup, moi, j'étais encore en primaire, j'étais encore mm -hmm. en CM1. Et un jour, je sais pas, je dormais, enfin, puisqu'on était que, une copine à ma mère, mais qui est vraiment sœur, donc considère comme sœur. Oui. Enfin, limite c'est mes cousins. Mm -hmm. Donc du coup, j'étais chez mes cousins et on entend que la maison a brûlé. Et moi, je fais mais la maison à quoi Et on m'a dit brûler mm -hmm. Et en fait, on m'a expliqué en détail. Donc c'est de dire euh, ça a commencé dans une chambre. La une... maison dans laquelle ouais. vous étiez Oui, sur Paris, ah. et sur laquelle je vis encore actuellement. C'est celle-là qui, oui. qui a... C'est celle-là qui a brûlé. Ah d'accord. Et, et vous dormiez, c'est ça Oui. Et en fait, il y avait que... Euh, du coup, moi, au retour de Paris, j'étais un peu en école primaire, donc je dormais à Sarcelles. Et euh, du coup, c'était euh, un peu sur Paris, donc si je peux donner une zone géographique, c'était un peu dans 92 dans le sud. Ouais. Et, euh, en bas coup, lieu parisienne rentrait, Voilà. Du coup, ils rentraient petit à petit. Et c'est pas du coup, moi ils avaient tout installé. Donc c'est-à-dire mon, mon beau-père met. Euh... Enfin, le père du coup de mon petit frère, mm -hmm. le dernier, qui met le, qui met le lit, un matelas, et il ramène mon demi-frère et mon petit frère et ils le met dans le lit. Et eux ils étaient dans la cuisine. Et c'est pas d'un coup, il bah, y a eu une, une explosion, une prise qui wow. a sauté. Wow. Et ça fait que du coup, mon demi-frère et mon petit frère étaient dans le matelas, le feu les a entourés et ils criaient tellement fort que le père de mon petit frère. Est venu dans la chambre. Je ne sais pas comment il a fait parce que le lit était vraiment entouré de flammes. Ouais. Le matelas, c'était. Non. Vraiment. En fait, donc, en fait, vous n'étiez pas au courant depuis tout ce ah temps Non, on l'a je le soir même. Le soir même de tout ça. Parce qu'il euh, y a eu des démarches, des procédures le jour même, c'était trop faste que moi, j'étais. Enfin, c'était en trop. à ce moment-là, tu faisais quoi J'étais à Sarcelle, donc je ne calcule pas, mais ah le Ah oui, c'était le week-end, j'étais à Sarcelle, mais tu as su en fait. Quand je l'ai su, j'ai fait. Bah, la maison, on a vécu plus de 7 ans. C'est là, j'ai fait un peu ma. C'est là que j'étais avant de partir, enfin, je... ma maison. Toute la maison a brûlé Sauf une pièce. Et c'est la, la chambre-loge d'or. Wow. pièce. Donc c'est-à-dire, toute la maison a brûlé, donc c'est-à-dire, les fenêtres elles étaient éclatées, donc ça sautait. Enfin, toute la wow. ville est descendue carrément, donc sur une division. Wow. Toute la ville est descendue, le feu, ça... Ça voulait même prendre sous le sous-sol, en haut, c'était dans un immeuble et c'était vraiment wow. très chaud. Donc c'est-à-dire, enfin, le père de mon petit frère, il arrive, il prend les petits, il les enlève du matelas et... Euh, il a dit sortez, mais ça veut dire oublier toutes les affaires, et ma mère était plutôt paniquée, j'ai oublié ça, ça, bah ça... Oui. Et il était dans la situation, tu sors, il n'y a ah ouais. pas de choix, c'est vraiment, tu sors, il y a le feu, c'est pas grave, ça se rachète. Et du coup ils sont sortis, donc ça veut dire que quand ils sont sortis, bah, c'est comme s'il y avait une grosse explosion. Les fenêtres sont sautées, tout était... Euh, en fait, tout a brûlé, mais chambre ouais, sauf, où... sauf là où je dors. Ça veut dire il y avait euh, toutes, les, tout, toutes les marques de fumée, sauf la chambre, et la chambre était intacte. Intact. Ouais. Et à ce moment, tu te dis quoi, toi, quand t'apprends ça Qu'est-ce que tu <rire> Moi, ça fait bizarre dedans, meurt dans la pièce. Je me dis, mais c'est bizarre. Et même moi, quand j'ai ça, ma mère m'a fait ça, c'est Dieu. moi, je en j'avoue, mais une maison brûle, c'est censé tout prendre. Enfin, ah, je ne comprends pas pourquoi hein. une pièce. Et après, on m'a dit, bah, le mystère. Je me dis, non, non, non, ça, c'est Dieu. Mmh. J'ai dit c'est Dieu. Mais <rire> négligeant encore. mais j'étais très choqué quand j'ai su tout ça. Et après ça, au collège, tu. tu... Il y a des choses qui se passent, mais là tu t'éloignes de Dieu, mais d'une mais façon pas possible. Pourtant mmh. enfin, il y a ça qui est arrivé, mmh. mais qu'est-ce qui se passe en fait quand tu, quand tu quand es au collège Pourquoi tu, tu perds tes repères per tout d'un coup et tu, mmh. tu commences à, à sombrer dans une spirale un peu Vas-y explique-nous. Explique en fait c'est comme une sorte de tornade, mmh. et moi en fait je suis localisé et je m'enfonçais dedans. En fait, C'était ça dès la fin primaire, donc c'est-à-dire dès la fin primaire, Mmh. On sentait que... Bah, D'année en année, en primaire, je sentais que j'avais le manque paternel et c'était vraiment flagrant. Et j'étais là en mode « Maman, il est où papa Pourquoi papa ne vient pas à la maison ?» pourquoi non, non, non Donc ça veut dire que mmh. je l'ai à la question, il était là en mode bah, « Tiens, on va te donner un, un téléphone au collège, tu vas l'appeler. Mmh. » Ça a commencé là, donc ça veut dire que dès petits petit, bah, on va dire en CM1, CM2, on me regardait d'un regard pas comme les autres. C'est-à-dire mmh. que... Euh, ah, donc d'accord, le garçon est bizarre, parce qu'il a grandi avec des filles mmh. et ça se voit et ça se sentait. Et mmh. euh, heureusement, en, en primaire, j'avais... Quatre amis à moi, mais vraiment quatre amis de garçons, on était tout le temps ensemble. On s'est dit, on était vraiment tout le temps, ensemble, c'était un boys band, on était toujours ensemble. Partout où on partait, on nous voyait. Et ça laissait penser aux autres que non, en fait un garçon, ils vont pas le juger comme ça, vu d'ailleurs. Parce qu'eux savent, et c'était venu chez moi, ils connaissent ma famille. Moi, on me regardait très bizarrement, on me disait, oui, il est bizarre parce qu'il euh, regardait tel film, il était plus avec sa grande sœur, et pourtant, il n'y avait rien de grave. Et si c'est des films, enfin c'est des films Disney, c'était des Ice cream musicals, des Comproc, des films sur la société pour les filles. Mm. Donc ça fait qu'on me disait, bah bizarre enfin je regarde ça pourquoi moi j'étais un peu de il et à ma grande sœur on me regarde juste pour chill donc c'est ça reste quand même un film euh, <rire> C'est bien ce truc là franchement. C'est marrant. Vas-y Et à partir de là il y a eu de l'harcèlement ça fait que l'harcèlement ouais. est venu wow. bon, t'es pas comme les autres t'es différent tu parles, tu utilises tes mains, enfin tu... Ouais, tu... tu as trop de gestion. Ça. En fait, tu utilises tu, ouais, tu, tu, tu beaucoup tes mains. Ouais. Quand tu parles, es très ouvert, t'es ouvert d'esprit, ou... Euh... Plein de remarques, mais... Euh... En tout cas, pour te faire sentir que tu étais différent, quoi. C'est ça. Et moi, je m'étais hum. dit, bah, ça m'atteint pas. Et d'année en année, donc c'est-à-dire SEM1, SEM2, fin SEM2... Encore au début cm 2 on me disait, mais après, ils ont compris, à... ils ont, ils ont... appris à me connaître. Après, on est allé en classe d'astronomie, donc c'est un voyage organisé par la classe. Ils ont compris que non, en vrai. Ouais. Voilà, il y a un passé qu'on ne peut pas se permettre de... Voilà. Mmh. Mais au collège, non Alors là, c'était... Au collège, ça pardonne pas, hein. Ah non Ah bah ben là, on rentre dans la cour des grands Je suis arrivé, je me suis dit non, mais... C'est comme dans les films, comme dans les Musical, on voit le, coll... enfin, on le, voit le collège, c'est bien, enfin, on a un feu, il enfin, y a une cabine, ça ouais. Et j'arrive, non, un, un. Ouais. Tout le monde à l'envers Et je me suis dit non, en vrai, non, là c'est la réalité, il faudrait que j'arrête de... D'assimiler les choses. Il faut sortir du monde du ours C'est ça. Et quand j'ai vu ça, bah, c'était flagrant. Parce que je me suis. Enfin, même le jour de la rentrée, j'étais venu, enfin, on me regardait en oulala, lui il est là, enfin, d'accord. Il essaye de. pas d'impressionner, mais il essaye de. Voilà. Et ouais. du coup, ça veut dire qu'au collège, on te traitait même de gay. C'est ça. Enfin, du moins on me le disait pas. Mais ça a commencé petit à petit. Mmh. En fait, ça a commencé dans le sens où, euh, par rapport à ma voix, par ouais. rapport au fait que j'ai une voix grave le, le matin et que le, en pleine journée j'ai une voix hyper aiguë. Mmh. Et euh, encore une fois, au collège, ça commence en 6 et j'étais victime d'un problème qui était sur Snapchat, et comme quoi mes amis ils avaient dit Ah, prends-moi en photo !» Ils avaient pris en Snap, et la situation s'est retournée contre moi. Donc j'étais chez la CPE, et ensuite on m'a dit « Oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi !» Et eux-mêmes, les personnes qui m'ont dit de prendre en photo, sont venus vers moi. Et donc ça fait que c'était compliqué. Du coup, ça veut dire que j'ai été la rusée de cette histoire. Et dès, dès cette histoire-là, donc sur mes quatre ans de collège, c'est là qu'on m'a dit non, lui sera toujours dans les histoires. Et j'ai toujours été dans les histoires au collège. Wow. Et c'est là que... Euh, J'en parlais pas à mes parents que j'étais harcelé. Je parlais pas à mes parents que sur les je réseaux recevais, sociaux, je recevais des menaces de mort. Des ah, menaces non. de... Euh, tu sors dehors, tu vas voir. T'es trop différent, on va te mettre dans le trois chemins. Pourtant, moi, je recevais ça et je me disais non. Le personnage que je suis dehors, c'est sur les réseaux sociaux, aussi, donc je... je veux pas jusqu'à oui euh, des petites remarques même physiquement jusqu'à aujourd'hui, je me dis non, gloire à Dieu parce que Dieu est là, mais il y a des choses où je suis obligé de changer parce que j'ai encore des restes. Ouais. Mais euh, c'était très dur, oui. Euh, il est bizarre, il est féminé, ouais. il parlait avec les mains. Donc... Pourtant, j'en parlais pas quand je venais à la maison. Hein. Ouais. C'était euh, genre à la maison, s'est bien passé la journée, trop bien. Trop bien, hein. bien. Et, euh, non, quand j'arrivais au lit, bah, carrément, j'étais le genre de personne tu vas me dire quelque chose, ça va résonner en boucle dans ma tête, même dans mon sommeil. Et euh, d'année en année au collège, ça s'intensifiait. Avec les nouveaux qui venaient, ça s'intensifiait, ça s'intensifiait. Ouais. Ça a pris une ampleur et même les dimanches, j'allais à l'église. Hein. Je demandais vraiment à Dieu qu'il me change. Mais à un moment, je me suis dit non, il m'aurait déjà changé. Donc euh... Peut-être je suis appelé à être comme ça. Et depuis tout petit, je savais que j'étais un peu euh, la petite qui est tout le temps dans la joie. Et même dans le collège, le fait que je sois toujours en joie, ça allait gêner. Ouais, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Et parfois, il y en a, ils ont du mal à ça. Ils se sont dit, oui, bah, il est bizarre, enfin, on, va, on va un peu le juger. Enfin, et pourtant, ils ont même, le, même un décès, je suis capable de tellement être dans la joie après tout ça. Et euh, j'en ai eu, j'en ai appris des décès quand j'étais au collège, ils étaient là en mode ça va, t'es sûr que ça va, j'étais en mode vie Et mes profs me dit mais c'est grave, il n'y a même pas une semaine, t'es pas bien et là, tu en deux trois jours, tu pètes la forme. Je leur ai dit bah, on m'a toujours appris, jour moins ma mère m'a toujours appris, ne jamais te laisser abattre par la situation. Tu dois mm -hmm. toujours mm -hmm. montrer que t'es bien mm -hmm. et que euh, t'as Dieu aussi. J'ai toujours ouais. été rendu comme ça, ma au collège d'année en année, plus on marcelait, plus Dieu je le délaissais et je me dis bah, y a rien. Et c'est là que ça a continué. l'harcèlement harcèlement s'est augmenté de plus en plus. Donc ça veut dire que je pouvais pas sortir sereinement dans ma vie. Donc ça veut dire que je me cachais, je mettais des crans, wow. des manteaux. Enfin, j'essayais de ne pas me faire remarquer. Et c'est vraiment là, le collège, euh, c'est vraiment les quatre pires années. Même les bulletins, les notes, c'était catastrophique. Vraiment, mm -hmm. quand je revois mes notes, je me dis, Dieu est grand. Parce que d'où je suis sorti, des euh, 1 de moyenne en mathématiques. 1 hein? Ouais, 1. Oh là là, purée. Voir bon, des 0,55. Wow. C'est énorme. Et pourtant, en musique, on voyait des 20 sur 20, SVT 16. Euh, sport. Sport, 16 et demi. Ça c'est. Anglais, 18. matière, on se rattrape. C'est ça. <rire> Quand... Quand on n'a pas des bonnes notes et Encore, tout dans les plastique, autres. Plastique, c'était ouais. vraiment la seule matière qui pouvait m'aider avec la technologie aussi. Ouais, Art technologie. Avait... C'est que dans des moyennes comme ça que j'avais des... Ouais. des moyennes qui me remontaient. Mm -hmm. Mais sinon, sans ça, ah non. Et du coup, un jour, tu as à fond. Ton casque, t'as la musique mondaine à fond. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe tu, me... ce jour où tu as failli passer à côté de la mort. C'est ça. Donc, euh, j'allais à l'école, vendredi, avant les vacances d'Halloween. Il y avait vraiment plus, plus, atmosphères... oui, <rire> plus une atmosphère bizarre. Vous avez remarqué, enfin, je m'envoie avec ma meilleure pote. Enfin, on était... Même au collège, on était encore quatre. Moi et mon ancien meilleur ami, qui est toujours comme mon frère, et mes deux meilleurs amis. Mais on n'est plus trop meilleurs amis. Et du coup, on est toujours à quatre. Et je m'étais en avec ma meilleure amie, à moi principale. C'est-à-dire, sa meilleure amie, elle, elle, elle a appelé tu vas voir s'il arrive un truc à remis demain, tu vas voir. Et sans savoir, c'est ce qui est arrivé. Elle a dit Oui, tu sais pas ce qui peut se passer, il peut dormir et demain il se lève plus. Et moi j'étais un peu dans, dans le mood, un peu. Hum, ok, d'accord. Je m'endors, je me lève le matin, je me fais cartonner par une voiture. Et euh, ça a fuité directement sur les réseaux sociaux. Mais attends, attends, non, raconte comment ça s'est passé. Je t'ai fait cartonner parce que tout le monde comprend Mais pas. C'est à dire quoi, cartonner C'est à dire que la voiture m'a tellement Mais... pris que mon <rire> mon corps a sauté dans la voiture. Donc c'est à dire que je traversais, j'ai pas regardé à droite à gauche, la musique à fond. Et pour moi, comme j'écoutais la musique, c'est moi je vis Enfin, j'étais beaucoup live, donc oui. je sentais. Enfin, j'étais absorbé par la musique et sans savoir, mes pensées étaient dans le casque et boum. Donc c'est à dire que je traverse un pied, un pied gauche, un pied droit. Je sens qu'il y a une voiture qui me froide ici, c'est-à-dire je sens comme un peu la plaque d'immatriculation. Ouais. Je saute direct. Je sais pas que ce qui m'est arrivé, J'ai j'écris Jésus. Pourtant, wow. je sais que ce que j'avais dans mes oreilles, c'était pas... C'était pas Jésus, hein C'était vraiment ouais, la musique mondaine, quoi C'était mm. à fond, donc je me suis dit comment j'ai fait pour créer Jésus, et comment je m'en rappelle pour euh, l'avoir dit. Et c'est comme si je me sentais levé, et j'ai touché le pare-brise de la voiture, mm -hmm. et directement j'ai commencé à rouler. et avant ça, c'est que j'avais quand même sauté, parce que j'ai sauté et j'ai fait quand même un long saut. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y avait une voiture ici, il y avait le bus, et j'ai sauté jusqu'à le bus. Donc ça mmh, veut dire que j'ai vraiment sauté. Mmh, mmh, mmh, mmh. Mon téléphone intact, mon casque, il est un peu, enfin euh, au niveau de l'embout, ouais. il est un peu tordu. Et je ne sais pas ce que j'avais, mais ici je chantais plus rien. Et c'est pas, je me lève instinctivement, et ça a choqué tout le monde. Et il faut savoir qu'il y avait deux voitures, ma prof et le bus que je devais prendre. Je me lève instinctivement, j'entends une dame créer « Oh amie! Et là, je, je me dis... J'entends la voix au loin et ma mère, enfin je, je regardais un peu des trucs, ma mère m'a dit, quand tu entends ta voix au loin, c'est pas bien. Et je me sentais partir. Donc c'est dire quand je me relève directement, j'entends Romi, il était un peu dans le flap, un peu. Et je traverse et je suis allé en cours. Et heureusement, il y avait des gens qui faisaient des travaux, ils m'ont dit, mais tu veux aller où Tu restes ici, on va ouais, bah, t'allonger, oui. tu vas nulle part. Ouais. Et j'étais motivé, je boitais, j'ai dit non, je vais aller en cours, je vais aller en cours, aujourd'hui c'est mon meilleur cours, j'ai révisé tous mes contrôles. <rire> Et on me dit, garçon, tu restes ici, tu t'assois. <rire> Incroyable. <rire> non, mais sérieux. <rire> et c'est pas du con, mais dans la. Ma prof, elle me prend la voiture et tout. Et. Euh, une prof de français. Il avait ce. Enfin, du coup, il est papa. Et il est venu directement comme un papa. Et je l'ai senti. C'est-à-dire, je l'ai discerné. Donc il est venu. Il m'a dit, Romy, ça va Je lui suis dit, ça va. Romy, ça va. Deuxième fois, il m'a. Je lui ai dit, ça va. Troisième fois, ça va. J'ai baissé la tête. Après, il a compris que. Non, ça va pas du tout. Je passe mon au téléphone, j'appelle maman, tu t'es fait écraser, j'ai dit non, non, je vais pas appeler, je vais aller en cours. Non, tu vas aller nulle part. On appelle lui, bonjour, votre fils s'est fait écraser. Ma mère, elle arrive, elle pleure dans les bras de mon, de mon prof et je lui dis mais non, mais il pleure pas parce que toi-même, tu m'as appris depuis tout le quand tu pleures, tu laisses accès au diable de venir t'embrouiller la moindre situation. Et elle arrête de pleurer et tout. Et du coup, on appelle ma grande soeur et tout, Romy s'est fait, fait renverser. Mon frère il arrive en furie et c'est quelqu'un d'hyper énervé. Même moi dans le monde, c'est un peu comme mon père. Du coup, mon frère il a pris ça, et moi aussi. C'est-à-dire, le moindre petit truc, tu peux aller dans des euphories. C'est énorme. Ouais. Et il arrive, il commence à envoyer la dame parce que la dame, elle, a... elle a fait l'accident sur moi, mais elle est partie d'épouser son enfant qui était en retard pour aller à l'école. Et c'est-à-dire qu'elle est partie et elle est revenue. Ouais. Donc ça a tellement énervé mon frère qu'il s'est dit, mais tu restes ici parce que tu as renversé l'enfant, mais qui t'a dit que tu aurais pu partir en... la plaque d'immatriculation n'aura on on pas pu mm -hmm. retrouver. Et c'est là que j'étais transféré à l'hôpital et tout, et que c'est là que je me suis dit aussi non. À l'hôpital aussi, Musique aîné, j'étais là comme si dans tête, ma mère m'a fait mais toi ça va bien dans ta tête Avec la tablette, j'étais là, je bougeais mon avant-bras comme ça, j'écoutais de la musique et tout. J'ai dit mais toi ça va Je t'en lui, ça va, t'as pas mal à l'avant-bras J'ai dit si, j'ai mal un peu, mais écoute, je me suis fait euh, renverser, mais rien de grave. Et pendant ce temps, je rentre et avant un frère comme ça, mon frère et il avait pris mon sac, et j'ai dit « Monsieur, mettez-moi mon téléphone dans mon sac ». Et non, il l'a ramené chez moi, et toute la journée, mon téléphone il sonnait en boucle. Donc c'est-à-dire que le prof de français, il est arrivé dans le collège, il a dit à tout le monde « Remis ses verres renversés ». Ah ouais. C'est-à-dire qu'il a prévenu ma classe, il a prévenu la directrice qui a fait une annonce et tout. Ah, carrément. Dit, une annonce dans le micro, oui, Romy s'est fait renverser. Carrément, c'est pas possible. Mais pourquoi <rire> ils font ça On est toujours <rire> dans le micro pour que tout, tout, tout, tout le collège dise es ça non, Mais commentaire. J'ai même pas compris, on m'a dit seulement, on m'a dit oui. Enfin, on a commencé à crier même. Les surveillants ont crié « Romy s'est fait renverser. C'est quoi C'est pour que la dure bris ou quoi Non, mais attends, sérieux, c'est même pas. C'est juste un peu de confidentialité. Et du coup, tu t'es cassé le. Es... Qu'est-ce qui s'est passé Tu quoi comme. Euh... J'ai eu un plâtre pendant ouais. deux mois. Ça me gratte énormément parce que j'étais pas habitué et j'ai un gros marquage ici c'était énorme c'était violet donc c'est dur. mon nez j'avais du mal je l'ouvrais comme ça mmh. c'était vraiment galère à l'ouvrir et euh, je boitais et j'avais des quelques petites égratignures mais en fait oui, tu en fait t'as failli mourir c'est ça mais Dieu soit wow mais j'ai vraiment réalisé quand wow. j'ai vu le plâtre j'ai fait non Dieu est tellement grand parce que J'aurais pas pu être là aujourd'hui, mais aujourd'hui je suis là. Et, je, et même quand ma mère m'a dit, t'as demandé à Dieu pourquoi t'es encore là, j'ai dit oui, oui, mais je sais pas pourquoi je suis là. Et même ma grande mère m'a dit toi t'as une chance. Et c'était dans mon ancienne église. Il y, avait une journée, il y avait une journée, que pour les mamans. Et j'ai témoigné. Les mamans, elles étaient quand même choquées, mouvées, avec un plâtre et tout. Qu'est-ce qu'il a l'enfant Il a jamais rien. Il est toujours bien. Et même mon pasteur, il m'a dit, non, toi c'est pas normal. Ce que t'as eu là, c'est vraiment pas normal. Mmh. Et euh, c'est là que j'ai réalisé. C'est là qu'ils ont réalisé que non. Je me suis renversé et c'était à... ils avaient dit oui, comme quoi le plan du Dab c'était vraiment de défocaliser, de devoir abîmer la journée qui était à l'église, dans mon église le dimanche. Mais du coup, bah, ça n'a pas eu lieu. Il a échoué. Ouais, ça a échoué. Comme d'hab. <rire> comme d'hab, c'est un loser comme d'hab. Comme d'hab. c'est vrai je me suis dit non, c'est très spécial ce que j'ai eu. Et, et après, après du coup, coup après euh, le temps a passé, t'as rencontré le Seigneur et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire de ta vie en Christ en fait Franchement, après avoir été dans le monde de manière Bizarre, c'est pas une bonne place. Mmh. Franchement, c'est vraiment pas une bonne place. La vie en Christ, c'est tellement. Il n'y a pas les mots, t'es vraiment bien entouré. Tant qu'il y a de l'amour autour de toi, que t'es entouré, que t'es encadré et qu'on t'amène vraiment à avoir une relation avec Dieu. Mais en Dieu fait, nous... c'est l'environnement dans lequel on a grandi, c'est ça. C'est surtout dans l'environnement et euh, c'est ça qui change. Amen. Faut vraiment pas se dire oh bah on me force parce que en ce moment c'est surtout ça, oui on m'invite, enfin oui je veux voir, après oui je me sens un peu... Euh... Pourtant non, enfin moi-même on m'a invité dans un live mm. et pendant le confinement je parlais très très mal, donc c'est-à-dire même moi dans le monde je parlais très très très mal. Ah ouais donc ça à dire que je voyais un peu les lives de cosplay, etc. Et moi je sais pas ce qui m'est pris, j'avais dit mais vous en faites que votre pub d'évangile là, que pendant le confinement. C'est ouais. enfin, ça sert à quoi. Ouais. Et pourtant je me voyais, on m'invitait dans le live de Pasteur Darius, mais je savais pas comment expliquer. Mmh. Je savais qu'il y a quelqu'un qui voulait m'inviter, mais je le savais pas. Et pendant le confinement, j'étais mort spirituellement. C'est-à-dire, Musique Mondaine, tous les jours, attitude de mon âme, En tous gros, les gros jours, en voilà. fait, tu vivais bien dans le monde. C'est ça. Jus Jusqu'à ce qu'après, en fait... Euh... On envoie le live du... de Rémi Christophe du coup, mmh, mon, père, mmh. mon, euh, oula, mon père spirituel. Oui. J'arrive et je regarde, et je vois que je mangeais mes... En plus, quand on m'a proposé le live, hein, j'apprendais parce qu'il y avait un peu les lives des influenceurs, Instagram, hein, mais ouais. ça m'intéresse pas trop. Ouais. Je vois on m'envoie un live, je suis d'accord. Romi, tu fais quoi Je mmh. mange des pâtes aux nuggets, Ah d'accord, bah tiens, regarde. J'ai hésité un peu. Et t'as regardé J'ai cliqué. Et as été Et quand touché? je suis rentré dedans, je sais pas ce qui s'est passé, mais je mangeais en même temps, j'écoutais. Et quand il a dit quelque chose, en fait, comme s'il parlait à moi en FaceTime, mmh. et pourtant il ne me connaissait pas, et c'est pas, je me suis dit, non. Et j'ai commencé chose. à pleurer. Et j'ai pleuré, mais d'une manière, c'est pas pleurer, mais vraiment, j'ai jamais pleuré comme ça de ma vie. Donc, c'est-à-dire, c'était des litres qui coulaient. Qui coulaient. Et c'est pas. Je me suis dit, non, j'arrête de manger. Moi, ma me fait, mais t'es pas. Ils sont, ils sont aspergés de larmes, tu vas faire quoi T'es pas dit, non, non, je mange, après, c'est <rire> pas grave. Je vais dans sa chambre, j'écoute la suite du live, j'ai jamais autant pleuré. Donc, c'est-à-dire, j'étais touché d'un amour. Amen. Mais je me suis dit, enfin, c'est comme s'il si était là, il me disait, je t'accorde ma présence, viens à voir c'est quoi, et après, tu resteras dedans. Et quand Amen. je suis allé dans le live, je suis directement allé à l'LDM, j'ai dit non, je veux une église. Pourtant j'ai déjà une autre église, j'ai dit non mais je veux une église. Il m'a mm. fait bon bah d'accord, bienvenue à la CER, on se mettra dans un groupe de réveil. C'est mm. un groupe où on est regardé par des responsables. Et on m'avait déjà localisé dans un live, donc une membre du, du groupe Réseau Impact, ouais. qui me voyait parce que je disais toujours amen, amen, et moi je me disais mais je suis pas hypocrite. genre. Il y a quelques, il y a quelques heures je faisais des choses. Ouais. Avec mes oreilles là et là j'écoute et j'étais en mode amen. De toute façon le Seigneur il change et puis et puis dans tous les cas c'est lui qui amène la transformation. Amen. Mais là en tout cas on voit que Dieu en fait il montrait qu'il était là en fait mm. et que sa présence était tellement meilleure que tout ce que tu peux connaître dans le monde en fait. C'est ça. Et aujourd'hui bah es épanoui avec le Seigneur et tu vis ta best life c'est ça. C'est ça. <rire> amen amen. En tout cas merci beaucoup pour ce témoignage bon, que bah, Dieu te bénisse abondamment. Amen amen. Et euh, merci à vous aussi de nous avoir suivis si vous avez aimé ce témoignage n'hésitez pas à le partager autour de vous et euh, n'hésitez pas aussi à me contacter sur ma page instagram si vous souhaitez vous aussi témoigner en tout cas je te souhaite une bonne journée je merci vous souhaite aussi, vous aussi une bonne journée à vous et merci de nous avoir suivis on se dit à bientôt dans partage en histoire